Bienvenue à ce, ce webinaire euh, baromètre marketing des, des médias sociaux. Euh, donc on est en fin de compte, on n'est plus que deux. Moi je suis donc Yann Direimer, marketing manager chez, chez Outsuite. Et donc je suis accompagné de, de Yann Gourvenek, mon ami de Visionnerie Marketing. Yann qui a une, une multiple personnalité, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Euh, blogueur, conférencier, euh, formateur. Euh, voilà, donc, donc ça peut expliquer cette photo un peu de double personnalité. Euh, Yann, tu peux tu pourras commenter là-dessus si tu veux. Je <rire> Et Frédéric, et Frédéric qui, qui, qui va, qui va peut-être nous rejoindre donc de, de, de Visionary Marketing. Euh, L'objectif de ce, de, de ce webinaire, c'est de, de, de discuter avec vous, de voir avec vous le, les résultats du, du, du baromètre qu'on a mené en début d'année avec Visionary Marketing, en partenariat avec l'ADTM autour des, des grandes tendances dans le domaine des médias sociaux en France. C'est c'est un, un, un, une étude qui nous tient à cœur, nous, chez Outsuil, parce qu'en fait, on, on, on, a, on a mené le, le même type d'études dans d'autres pays, et donc là, euh, ça nous permet effectivement d'avoir un certain nombre de données, euh, de pouvoir les analyser, avec Yann de, de Visionary, et, et de pouvoir comparer euh, ces données avec, euh, avec, avec ce qu'on a euh, pu identifier sur les autres pays. Donc, on, on part sur, une, sur un format d'environ une demi-heure et, et, et quelques, euh, tout d'abord, je vais vous présenter quelques grandes tendances qu'on a pu observer euh, chez Outsuite dans le domaine des, des médias sociaux. Après, Yann ou Frédéric euh, prendra la main pour dans le résultat du, du baromètre qu'on a mené cette année, et voir comment on peut avancer dans, le, dans la réflexion. Donc, donc Tout d'abord, juste quelques mots concernant Outsuite. Je ne sais pas si, si vous nous connaissez, Outsuite est une entreprise assez jeune, hein, on, a, on a 7 ans, euh, elle a été créée en, en 2008 par Ryan Holmes à Vancouver et euh, c'est devenu aujourd'hui la plateforme de gestion des médias sociaux la plus utilisée dans le, dans le monde. On a près de 12 millions d'utilisateurs dans le monde. On est présent bien sûr avant, euh, à Vancouver, donc au, au Canada et aux États-Unis, mais, mais également euh, bien sûr en, maintenant en Europe. On, est, on a notre siège européen à Londres, on a nos, des bureaux à Paris, à, en, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc, euh, donc on a vraiment une, une, une présence partout dans le monde, mais euh, on, on se développe très localement en France où on a beaucoup de clients qui sont à la fois sur notre offre euh, pro ou sur notre offre enterprise qui est, qui est dédiée plus aux, aux plus grandes entreprises qui veulent véritablement investir dans les médias sociaux. Voilà, 12 millions d'utilisateurs, ce qui nous permet aujourd'hui, véritablement, de, de suivre euh, quasiment en temps réel les, les pratiques de nos clients dans, dans les médias sociaux, quels, quels réseaux sociaux ils utilisent, quels enjeux, euh, à quels enjeux ils sont confrontés, etc. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors Tout d'abord, quelques grandes tendances qu'on a pu observer chez Outsuite dans le domaine des médias sociaux on verra après si ça se si ça se confirme dans le dans le baromètre qu'on va vous présenter. Une première grande tendance c'est euh, les conversations unifiées des marques. Aujourd'hui, comment les consommateurs voient les marques, elles ne les voient pas vraiment comme comme différents services, différents marchés, différents départements, c'est en fait un consommateur voit une marque comme une seule et unique entité qui parle d'une une seule et unique voix, la voix de la marque. Et, et, ce, et ce phénomène est encore plus évident, on peut le remarquer sur les médias sociaux. Lorsque vous échangez sur Twitter ou, ou sur Facebook avec une entreprise, vous ne vous souciez pas de savoir si l'interlocuteur que vous avez en face est de tel ou tel service, euh, à tel ou tel niveau hiérarchique ou, ou est basé dans tel ou tel pays. Et vous ne parlez à une seule et unique entité qui doit parler d'une seule et unique. Euh, les entreprises voient vraiment là l'opportunité pour eux de développer une stratégie globale, euh, donc une stratégie sociale et collaborative au niveau global, et de pouvoir euh, la déployer au sein des différents départements, afin de s'assurer que, que tous les, les employés qui prennent la parole sur les réseaux sociaux au nom de cette marque parlent d'une seule et unique voix, la voix de la marque, de manière cohérente, et, et contrôlée, réfléchie, etc. Donc euh, c'est donc une grande tendance déjà qu'on a pu observer. Une deuxième tendance, c'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Euh, il y a beaucoup beaucoup de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux réseaux sociaux qui continuent à se tailler dans des domaines très spécifiques. Euh, quel réseau social utiliser dans, tel, dans quel contexte, quelle stratégie avoir sur tel ou tel ou tel réseau social Si vous voulez faire du social selling, si vous voulez faire du networking, si vous voulez recruter euh, ou faire des, certaines campagnes marketing, quel réseau social devez-vous utiliser euh, Quelle est la différence entre un LinkedIn et un ViaDeo aujourd'hui euh, Comment adapter votre stratégie en fonction, de manière à vous assurer que, que ce que vous allez faire va vous permettre véritablement d'atteindre de, de, les objectifs que vous fixez en long C'est aujourd'hui une, une tendance aussi importante. Troisième grande tendance la sécurité et la gestion des risques. Euh, il, y a, il y a quelques années de cela, les, les médias sociaux ne concernaient, on va dire, que euh, un ou deux services dans l'entreprise, la communication, euh, parfois le service client. Aujourd'hui, les médias sociaux sont véritablement utilisés lors de plus en plus de services au sein de, au sein de, des entreprises, le de service commerciaux, le service client, euh, le service production, service juridique, service marketing, bien sûr, service RH lorsqu'il s'agit du recrutement. Donc, euh, il est important pour le, pour le DSI, cette fois-ci, de... de s'assurer que, que, ce, que ces utilisations sont conformes avec la politique de sécurité de l'entreprise, avec la, la charte éditoriale également d'entreprise, de s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage, euh, et qu'il n'y a pas de piratage. Et donc là, euh, je vous amène sur le slide suivant, on, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de hacking et de piratage au cours des dernières années dans les, dans les médias sociaux, euh, et, qui avaient été piraté. mais c'est également très fréquent dans, dans, dans le domaine de la presse, avec là, on a vu le cas du, euh, du journal Le Monde, le cas de l'AFP, et euh, le cas de TV5 Monde encore plus récemment. Et là, j'ai pris l'exemple également du, du, du compte Twitter des Associated Press, qui est l'équivalent de notre AFP euh, aux États-Unis, qui avait était piraté. piraté pardon. Et euh, donc, on pouvait voir sur ce compte qu'il bon, annonçait qu'il y avait eu deux explosions à la Maison-Blanche et que Barack Obama était, était blessé. Ça avait eu des conséquences. Euh, au-delà du bad buzz, ça avait, a avait eu des conséquences assez importantes. Dans les, dans les quelques minutes qui avaient suivi le, le, le, la publication de, de ce tweet, le, le, le Dow Jones à la bourse de New York avait chuté de plus de 130 points. Donc on, on voit que ça peut aller très très vite, très très loin. Donc il est important de, de, de, de, de sécuriser sa présence sur les médias sociaux, de faire attention à, à ce qui est fait, euh, de s'assurer qu'on voilà, que on est, est en sécurité et d'utiliser éventuellement les médias sociaux pour... Répondre à une crise aussi dans le cadre d'une brèche en matière de sécurité. Quatrième tendance, vos employés sont vos meilleurs ambassadeurs. Là, c'est un exemple qu'on a pris chez l'un de nos clients. Vous voyez en haut que si ce clients utilisent uniquement les comptes Facebook et Twitter de son entreprise, il a un « reach » qui est déjà important, qui est de près de 2 millions, mais en revanche, si le même client décide de capitaliser sur les comptes Facebook et Twitter, toujours, de ses propres employés, de les pousser, en fait, ou euh, en tout cas de les encourager, on va dire, à, à, à relayer des informations au sujet de l'entreprise, euh, de les utiliser comme ambassadeurs, et on voit que là, le reach, la portée des messages est, est décuplée, on passe à 60 millions. Donc le vrai potentiel des médias sociaux, il est aussi là. Il est dans la possibilité de, de, de donner le pouvoir, on parle de empowerment tout de suite, de donner le pouvoir à vos, à vos employés, à, vos, à votre communauté, pour qu'eux-mêmes relaient vos informations, relaient les messages que vous souhaitez pousser auprès de leur communauté. Là, j'ai pris un exemple également de l'un de, de, de nos clients, c'est un montre quand même le. Le, le potentiel hein, euh, si on donne le pouvoir à ses employés la, la, la, la police en, en Angleterre en fait, a décidé d'équiper de, de, ces policiers de, de comptes Twitter euh, de comptes Facebook et de les encourager à les utiliser dans le cadre de leurs fonctions pour communiquer entre eux et communiquer avec le public et on voit que les résultats sont importants on a un reach bien sûr qui est décuplé comme je vous le disais et on a également une qualité de service et de, et de réponse qui, qui s'en trouve vraiment améliorée. Là, il y a quelques exemples, on voit 12 minutes pour euh, pour trouver une, une personne suite à, suite à un appel, suite à un postage, un message posté sur Facebook, 24 heures pour, pour résoudre un, un problème. Enfin, ça peut, ça peut vraiment améliorer également les, la qualité de service si, bien sûr, c'est fait de manière contrôlée et de manière coordonnée véritablement. Si vous donnez le pouvoir à vos employés, il faut vous assurer qu'ils ont été formés, qu'ils sont accompagnés, qu'ils ont les bons outils euh, et qu'il y a une charte éditoriale derrière, etc. Enfin, c'est très important. Et euh, avant de passer la main à, à Yann, je voulais juste vous présenter les trois grands niveaux de maturité que nous, on a identifiés chez Outsuite. Chez le premier niveau de maturité, c'est le développement organique, où là, on a quelques initiatives très isolées, quelques personnes euh, qui agissent de manière individuelle sur les médias sociaux au sein de votre entreprise. Deuxième niveau de maturité, l'équipe sociale. Alors ça, c'est quelque chose, c'est ce qu'on ce qu voit le plus fréquemment. Hein. On a une équipe spécifique qui est en charge des médias sociaux dans l'entreprise, avec un social media manager, éventuellement plusieurs community managers. Mais euh, les, les actions sont, on va dire, sont faites uniquement au niveau de cette, cette, cette, cette équipe. Et il n'y a pas d'organisation transverse. L'organisation sociale, là euh, véritablement il y a une intégration transverse, il y a différents services qui utilisent les médias sociaux, je le disais tout à l'heure, les RH, le service client, le marketing, la communication, le commerce, mais euh, ce qui est intéressant c'est que dans le cadre d'une organisation sociale, ces, ces, ces, ces initiatives sont, sont, sont faites de manière coordonnée, il y a une stratégie globale, il y a des outils, il y a euh, réalisé. Pour communiquer sur, sur ces résultats euh, et pour s'assurer qu'on que, voilà, qu qu qu maintient une certaine conformité, compliance et cohérence en termes de messages, que le, la sécurité est également assurée et qu'on capitalise véritablement sur, sur ce, que peut, ce que peuvent apporter les médias sociaux à l'entreprise. L'organisation voilà. sociale, c'est ce vers quoi on veut tous aller, quelque part, quel que soit d'ailleurs le, le secteur d'activité ou, le, ou, le, ou la taille de l'entreprise. Hein. Après, euh, certains secteurs. Sont plus porteurs que l'autre, mais, mais bah, je, je passe maintenant la main à Yann pour la partie. Euh, Notre Yann, parce qu'effectivement, là où il y a deux Yann, donc, il faut ouais. se repérer. Donc Yann G, Yann Gorvenek, Yann au t-shirt, euh, Funky. Voilà. Et, euh, social euh, media. Euh, exactement, social media. Et je coupe mon micro pour éviter l'écho. Merci, à tout à l'heure. Oui, ça fait raille sur le chat, donc je te passe la main, euh, Yann. Bon courage. Euh, notamment, ça a pas mal argumenté autour de, du fait qu'un compte présidentiel soit un compte pro ou un compte euh, perso, Enfin, si c'est si d'ailleurs l'argument, parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir bien compris. Euh, en fait, c'est à partir du moment où, euh, je dirais, c'est un personnage officiel comme ça, on peut largement euh, mon, enfin, je dirais, faire un parallèle avec un compte professionnel, tout à fait. Alors après... Euh, euh, monsieur Hollande n'a peut-être pas envie d'être euh, sur les médias sociaux, il n'a peut-être pas envie de prendre des coups non plus, parce qu'il en prend déjà beaucoup, donc euh, ce peut-être pas non plus le meilleur endroit pour aller se promener quand on n'a pas une très bonne image. Euh, après, je ne peux pas juger pour lui. Euh, bon, on va peut-être arrêter l'argument la, à tout qui tourne en rond sur un sujet qui n'est pas celui euh, du baromètre, mais si vous voulez reprendre la discussion en dehors, euh, ici, on va s'apesantir sur euh, notre étude qui, euh, euh, dont on a tiré en fait euh, ici euh, juste trois enseignements. Donc, euh, on ne va pas vous présenter l'ensemble de l'étude qui sera publiée dans un livre blanc euh, bientôt. Alors, euh, il y a d'ailleurs un, un URL euh, que euh, Yann va nous partager dans la chatbox, euh, parce que j'arrive jamais à m'en souvenir, mais je crois que c'est baromètre euh, médias sociaux ou un truc comme ça, .com. Et sur, ce, sur cette URL, eh bien, vous aurez euh, accès à euh, l'intégralité euh, du rapport euh, que nous sommes en train de mettre en place. Voilà, baromètre médias sociaux, bon, probablement qu'on fera aussi une redirection de médiasociaux.net, ce ne serait pas idiot. Euh, de façon à ce que tout arrive au même endroit. Donc là, aujourd'hui, on va en présenter juste trois, euh, trois euh, enseignements. Et puis, ce livre blanc, il paraîtra euh, un peu plus tard dans le mois, hein, je crois. Euh, bon, Yann nous donnera, le, nous donnera la date de publication. Et puis, on reviendra, on en refera certainement plus de publicité euh, à l'entrée de septembre. Alors, on a fait ce... Euh, cette, cette étude, en fait, avec OutSuite, est euh, sous l'égide de l'ADTEM. Alors, l'ADTEM, euh, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est la plus grande association de marketing en France, hein, euh, avec des milliers d'entreprises de, de, affiliées, et dont euh, d'ailleurs Visionary Marketing est membre euh, est membre de l'ADTEM depuis des, des, de, de nombreuses années. Alors, euh, cette étude a été réalisée en ligne, Bien entendu, au fil de l'eau, c'est d'ailleurs à la fois sa force et en même temps un peu sa faiblesse, d'une certaine manière, il faut le reconnaître, mais on l'a fait surtout, Yann l'a expliqué fort bien, dans un esprit de comparaison. On n'arrête pas de plus moche que les autres, et comme dit le dicton, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console, Enfin, sauf que là, cette fois-ci, ce n'était pas tout à fait ça. Mais cette fois-ci, justement, on s'est comparé pour pouvoir... Euh, avoir des faits par rapport à, euh, notamment, ce qui se passe aux États-Unis et au Canada, parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, OutSuite est une société canadienne basée à Vancouver. Donc, on a mené cette étude du 9 au 1er mars, au fil d'eau. Probablement que, comme c'est un baromètre, vous avez compris qu'on va en lancer d'autres, et probablement que l'année prochaine, eh bien, on fera un peu différemment, parce qu'on y aura une version en ligne, et puis peut-être qu'on contrebalancera par une version plus traditionnelle pour les gens qui sont moins connectés, parce que certainement on introduit un léger biais euh, par l'Internet pour les répondants. Mais bon, enfin, au minimum, on peut se comparer aux autres études, puisque tout le monde fait pareil. Donc un échantillon de 375 répondants euh, qui a été retenu en, en qualité professionnelle du marketing. Donc il y avait une question de filtrage hein, qui nous permettait d'enlever des pas. En, en poste euh, dans le marketing, donc avec une majorité euh, d'entreprises, quelques représentants du service public et puis euh, des associations également euh, en faible nombre. Voilà, les secteurs d'activité euh, les plus présentés, information, communication, médias, services aux entreprises, banque-assurance, industrie, commerce de détail. Donc euh, encore une fois, ce n'est pas une étude avec un échantillon représentatifs, et c'est euh, certainement un des points d'amélioration de l'année prochaine, mais euh, des enseignements néanmoins très intéressants. Alors, le premier enseignement, c'est euh, le sur, sur l'échantillon, à chaque fois qu'on dit les entreprises, on devrait lire les entreprises françaises de l'échantillon, ont largement intégré les médias sociaux, mais pour ce qui est de s'organiser, la fameuse organisation dont nous a parlé Yann et... C'est des choses que moi j'ai vécues, euh, des choses, des choses euh, auxquelles on s'est heurté dès le début euh, dans l'entreprise, c'est comment on allait structurer ces médias sociaux, euh, comme dit euh, Andy Cernovitz, enfin, celui qui a inventé socialmedia.org, c'est facile de créer un blog, c'est plus difficile d'en créer un pour une entreprise, et surtout, euh, ben, de la bonne façon, pour les réseaux sociaux, c'est assez euh, facile de faire un compte Twitter et de faire n'importe quoi, par contre quand représenter son entreprise, et a fortiori, pour mes petits camarades de tout à l'heure, un président de la République, eh c'est un petit peu plus difficile, parce que du coup, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut, euh, qu'on le veuille ou non, euh, on est au minimum, on, est aussi, on a aussi, pour, pour jouer le jeu à l'intérieur des médias sociaux, une, une obligation euh, de discours direct, et les deux ne sont pas toujours faciles à marier, et surtout, l'organisation, au fur et à mesure du développement des médias sociaux, et on a vu ça depuis, disons, 2012, la généralisation de l'utilisation des médias sociaux, ou moins dans les grandes entreprises, eh bien, un véritable challenge qui a été fort bien décrit en son temps par Jeremiah Ouyang sur la montée en charge euh, du travail euh, des médias sociaux et de la communication digitale. Donc, pour faire face à cette montée en charge... On s'éloigne peu à peu de la fantaisie charmante avec le community manager qui fait tout, et qui dit tout et qui pense tout dans son coin, et on évolue vers une organisation beaucoup plus transverse, beaucoup plus décentralisée aussi. Alors, pour euh, évoluer vers cette organisation, ben avant, avant d'organiser, il faut pouvoir utiliser, et ça, je dirais, de ce côté. Là, Là euh, non, on est relativement euh, à l'abri, c'est bon en France, on a enfin compris, enfin, je pense qu'on a compris depuis assez longtemps, en fait même, on a même plutôt bien compris, même quand on se compare au Canada, on a même plutôt mieux compris d'ailleurs que, que certains autres pays. Alors bien sûr, aux États-Unis, c'est différent, en Angleterre, c'est différent, mais par rapport, on se situe plutôt dans une bonne moyenne, même si euh, sur certains, euh, sur, je dirais, sur, sur Facebook ou sur Twitter, on trouve de très très bonnes pratiques, voire même de bien meilleures pratiques dans des pays euh, auxquels on ne pense pas forcément euh, au, au demeurant comme la Pologne ou la Roumanie ou la Tunisie ou le Maroc qui sont euh, très dynamiques enfin grosso modo les professionnels du marketing utilisent les médias sociaux à titre professionnel à titre perso avec une prédominance de Facebook ça c'est pas complètement étonnant mais à titre euh, aussi pro et perso les deux, dans les deux sens euh, une prédominance de LinkedIn ça c'est plus euh, c'est plus étonnant parce que c'est moins cité. Bien entendu, ici, on est sur une population qui est un peu biaisée, puisqu'on parle de euh, la population des marketeurs. Donc, euh, LinkedIn, qui a un rôle assez important. Euh, malheureusement, on ne trouve plus Viadeo là, dans, ce, dans cette liste. Euh, c'est un peu dommage, mais là, si, il est là. Il est, on le trouve encore, mais il est en forte, en forte euh, perte de vitesse. Euh, les médias sociaux donc, font partie... Euh, euh, du paysage euh, de l'entreprise, euh, qu'il l'utilisent euh, de façon massive, et euh, alors dans un but de notoriété, euh, de présentation, euh, mais aussi, ça c'est intéressant, de recommandation, de vente. Alors là, euh, je suis un peu plus circonspect parce qu'on essaie en même temps, on, on sait qu'il y avait des fois des questions qui ne sont pas forcément très bien comprises, ou des gens qui imaginent des choses mais qui ne se font pas forcément, donc je pense que là, il y a des choses à vérifier sur euh, la vente au travers des médias sociaux qui ne me... peuvent être un euh, sujet évalué, sauf peut-être en B2B ou euh, au travers de LinkedIn. Encore lui, euh, on arrive effectivement à déployer des stratégies de social selling et de solution selling qui sont très intéressantes. Là, il y a la réputation à soi. Juste un point, Yann, je me permets d'intervenir par rapport à l'étude à qu'on a, qu a menée aux euh, est considéré comme une, une utilisation tible des médias sociaux en France pour uniquement 20% là des répondants, alors qu'on était à près de 70%, 80% pour l'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, euh, en France, où effectivement, comme tu le disais, notoriété, euh, marketing, mais la vente, c'est que 20%. C'est le service client, il l'utilise encore peu en France. Et euh, qu peut... ce qu'on a. Là tu as 75-80% des répondants. Oui. La, la, euh, entre eux, ce qu'on entend dans les journaux et du déclaratif, si tu veux, et la réalité, il y a, il y a beaucoup à dire. Bon, euh, je pense qu'il y a quelque chose à gratter certainement pour un, pour un prochain baromètre. Mais celui-là, je pense c'est un petit peu difficile d'en tirer, euh, tirer des conclusions. Enfin, J'essaie de repartir dans le bon sens, ce serait beaucoup mieux. Alors, euh, donc une utilisation qui est nettement satisfaisante par rapport à ce qu'on a eu dans les débuts, mais par contre euh, des organisations qui sont euh, plus euh, plus difficiles à trouver, avec euh, notamment euh, des comment dire des hésitations entre euh, des équipes dédiées, euh, des directions qui se mélangent un peu et l'externalisation. Alors en fait, c'est un peu euh, c'est pas complètement illogique. Hein dans un sens, euh, que ça évolue dans, dans ce sens, et surtout dans le sens de la deuxième possibilité avec les plusieurs directions, euh, parce que en fait, c'est l'avenir, à mon avis, des médias sociaux, hein, c'est que justement ça sorte de l'équipe dédiée, euh, donc là même si ouais nos Américains sont très orientés équipe dédiée, et qu'on et qu évolue, à mon avis, beaucoup plus euh, vers, euh, vers les, je dirais, une répartition euh, des médias sociaux dans, dans plusieurs directions, qui d'ailleurs ne l'utilisent pas forcément pour faire les mêmes choses. L'équipe qui s'occupait de la direction des collectivités locales et qui vivait sa vie, euh, l'équipe qui faisait euh, le lobbying et qui vivait sa vie, l'équipe qui faisait le CRM et qui vivait sa vie, bon, finalement, il n'y avait pas forcément besoin que ce soit la même équipe qui gère les médias sociaux, par contre, il y avait une forte coordination entre les équipes et d'un outil, on va y revenir, qui permet également de faire le lien. Mais euh, surtout, autour de, de cela, ben là, une faible maturité des entreprises françaises en termes de chartes d'utilisation des médias sociaux euh, par rapport donc, à l'Amérique du Nord, qui a un taux finalement encore assez faible, hein, 57% de chartes d'utilisation des médias sociaux, 30% seulement en France, on en est en, encore loin. Alors que bon, les premières chartes, elles datent de 2008-2009, donc euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez lent. Je rappelle quand même que ces chartes d'utilisation, elles sont importantes. Ce sont des des documents euh, euh, qui sont euh, non, non, non, non non pas des documents euh, légaux on appelle ça des choses c'est des, des, des règlements en plus euh, on appelle ça de, de la soft law dans le langage légal hein, qui permettent euh, notamment de, de définir un cadre pas seulement euh, euh, comment dire, euh, limitant, hein, euh, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais surtout un cadre qui permette euh, aux utilisateurs de savoir euh, ce qu'ils ont le droit de faire, comment le faire, et aussi un cadre éducatif qui est non négligeable. Donc là, un petit élément d'avertissement sur la maturité euh, des entreprises françaises dans ce domaine euh, des, des chartes des médias sociaux qui sont très utiles, hein, surtout quand on commence à se structurer. Au début, euh, ça ne sert à pas à grand-chose, puisqu'il faut démarrer l'usage. Alors, en secteur d'activité, eh bien, euh, sur celle justement déclarant euh, avoir euh, une charte des médias sociaux, euh, eh bien, on, encore là, je ne sais pas si on peut vraiment tirer euh, trop de conclusions, euh, mais, dans tous les cas, euh, le, il y a 70%, si je compte bien, qui n'en ont pas, donc il y a encore beaucoup de travail. Alors, Certes, euh, il y a de la forte utilisation, l'organisation n'est pas complètement claire, mais, mais ça, bon, ça commence à rentrer un peu dans les, dans les ornières, c'est bien. Mais en même temps, d'un point de vue stratégique, alors là, là c'est la Bérésina. Parce que quand on pose la question, eh bien, tout bêtement, euh, ben, on n'a pas de réponse, en fait. Alors, on n'a pas de réponse, les marketeurs, encore une fois, ici, on parle aux marketeurs, on ne parle pas... Aux aux gens euh, qui sont externes euh, à ces sujets, hein, puisque quand même, on devrait être relativement bien placés pour être au centre de cette préoccupation là euh, Et alors là, là c'est clair, clairement pas évident de savoir où on se situe. Le assez cohérent euh, l'emporte, euh, mais certainement parce que c'était plus facile de cliquer au milieu que de cliquer à gauche ou à droite. D'ailleurs, l'année prochaine, probablement qu'on leur rendra la tâche naisée en enlevant la case du milieu, hein, mais encore une fois, on... au lieu d'utiliser un questionnaire euh, qui était euh, développé aux États-Unis, donc on s'est calqué sur ce même questionnaire, qu'on fera évoluer l'année prochaine avec nos amis de suite et nos amis canadiens, hein, surtout. Voilà, donc surtout un euh, enseignement. En gros, c'est la réponse est dans la non-réponse, on ne sait pas. Euh, comme on ne sait pas, on ne répond pas, et dans un sens, c'est inquiétant, parce qu'en gros, ça veut dire quoi Tout le monde l'utilise, mais on ne sait pas pourquoi. En gros, on l'utilise parce que le voisin l'utilise, et parce que euh, si je ne le fais pas, ce n'est pas bien. Ce qui est quand même un manque de maturité assez net. Alors, les outils de gestion euh, des médias sociaux, euh, je l'ai dit tout à l'heure, ces outils, au départ, quand on démarre son activité euh, dans l'entreprise, bon, on n'en a pas tellement besoin. Ça marche tout seul, il y a le community manager qui bricole dans son coin. Euh, même vu des fois des grandes entreprises du Cap dormaient pas la nuit, c'était très pratique, il faisait 24-24. Euh, ouais, c'est pas très professionnel, mais bon, ben, c'est comme ça, ça marchait quand même bien. Euh, au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte que ce genre de, de démarche n'est plus possible. Il faut avoir une équipe, il faut se structurer. Moi j'ai connu ça, notamment euh, toujours chez un opérateur que vous connaissez bien, en termes de, de CRM. Euh, les médias sociaux imposent, c'est ce que nous a dit euh, tout à l'heure euh, Yann, imposent un, un temps de réponse qui est très court. Et donc, on ne peut pas se permettre de dire, euh, je suis en train de... Enfin, il y en a qui, qui le font, moi, je, tout, ce pas très très bon. Permettre de dire, euh, je suis en train de dormir, vous verrez ça la, la semaine prochaine. Mais euh, au moins, euh, voir euh, les demandes qui peuvent être saisies euh, immédiatement et trouver une réponse au travers euh, d'une organisation adaptée. Et tout ça, ça demande des outils. Parce qu'il faut des outils pour pouvoir euh, faire parler euh, les, euh, les différents membres de l'équipe ensemble, euh, leur assigner des tâches, euh, faire des, des choses qui sont, euh, mais, ben, soyons francs, euh, relativement peu, voire complètement impossibles avec les outils de base, soit de Twitter, soit de Facebook, soit de LinkedIn. Et bon, pour ça, eh bien, on leur a posé euh, la question euh, donc, de savoir quels étaient les outils euh, qui étaient euh, utilisés euh, euh, en France, euh, et de, de, des outils qui sont euh, encore relativement euh, sous-utilisés, donc avec un nombre de réponses euh, faible, qui n'est pas indiqué ici, mais je ne me souviens plus, euh, mais qui est relativement faible. Et puis euh, <coughs> des outils qui sont, bah là, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour notre partenaire tout de suite. Qui... Euh, mais je pense que si la, la nouvelle avait été mauvaise, ils auraient quand même montré le slide. Euh, qui est largement euh, dominant sur ce marché, avec euh, une solution euh, très complète que vous connaissez. Alors donc c'est le premier enseignement, euh, un usage assez fort, et un, comment dire, un qui euh, reste encore un peu à désirer. Et puis, euh, bah, ça va avec, quand on n'est pas euh, finalement très convaincu de la stratégie, ni qu'on la comprend vraiment, et eh bien euh, pour convaincre de l'impact euh, des médias sociaux, bah, c'est encore plus difficile, et pour monter au créneau, pour aller demander des moyens, pour aller montrer l'importance de son travail, eh bien, on, là, on a un peu, un peu de difficulté. Alors, la vision de l'impact des médias sociaux, c'est bien entendu la conversation avec les influenceurs. Alors, dans une moindre mesure en France, mais, mais quand même de façon importante, la, la, la relation client, c'est bien, quoique... Et oui, pour ceux qui lisent mon blog, euh, vous savez que j'aime bien me lâcher sur ce sujet, parce que je trouve que la, la relation client n'est pas, pas forcément fabuleuse en France, et surtout sur les médias sociaux, elle est souvent à désirer, surtout dans certains secteurs. J'ai même vu, alors là c'était le comble, les bras m'en sont tombés, un, un grand E-commerce en français qui, euh, probablement pas très fier de, ses, de la qualité de ses livraisons, et d'ailleurs les clients n'étaient pas très fiers non plus, ils le faisaient savoir, à trouver que la meilleure solution, c'était de payer quelqu'un pour décrocher les commentaires sur Facebook. C'est beaucoup plus facile. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est beaucoup plus simple. Et puis comme ça, on n'est pas embêté. Hein. L'image est bonne. On peut passer au truc suivant et continuer de spammer tout le monde. Mais ça, malheureusement, ce sont des, des comportements qui sont très déviants euh, et qui sont enfin, complètement immatures. Quoi. Parce que je dirais, si les médias sociaux servent à quelque chose, c'est bien à récupérer ces insights clients, mais c'est bien pour ça qu'on a fait cette, cette étude avec la DTM, on a fait cette étude avec Microsoft ou IBM, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est que ça me paraît pertinent de le faire avec la DTM parce que euh, ces médias sociaux ont un impact sur nos méthodes de travail de marketeurs, pas seulement sur nos méthodes de travail de geeks. C'est ça qui est intéressant. Donc, euh, bien entendu, écoutez les, les conversations. je vois que c'est un sujet d'ailleurs qui est un peu décroché euh, par, par rapport au début de ma, les médias sociaux, parce que c'était un sujet qu'on voyait toujours euh, au top du top, et puis euh, générer des nouvelles opportunités aussi, euh, pourquoi pas, networker, mesurer la réputation, on en vient à ce qui y au-dessus, et euh, attirer des talents, et un peu de communication interne aussi, voire même au travers de quelque chose qui se développe de plus en plus, des réseaux d'ambassadeurs de la marque. Euh, J'ai la, la chance et l'honneur de participer à quelques missions de ce genre euh, en ce moment. Donc les, le souci euh, principal, euh, c'est que euh, ce n'est pas tellement euh, finalement le fait que euh, donc cette, euh, cet usage soit un peu en retrait par rapport aux États-Unis, parce que finalement euh, c'est relativement modeste. Mais c'est surtout qu'on a un mal de chien à aller des, des convaincre les dirigeants. Mais encore une fois, en, en, comment on va les convaincre des dirigeants de l'entreprise de l'importance des médias sociaux alors qu'on ne sait pas à quoi ça sert c'est ça le, le vrai enjeu. Donc, en fait, euh, peut-être que c'est nous aussi, euh, les, je dirais, les, les, les influenceurs ou les ou je dirais les pionniers des médias sociaux qui ont peut-être mal travaillé, je ne sais pas, peut-être peut nos bouquins étaient mal écrits, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression, ou peut-être qu'on les a mal lus, mais en tout cas, il euh, y a un travail à faire, et ça je le vois régulièrement en école, quand j'essaye de faire travailler les élèves sur les stratégies de communication et les stratégies de, de communication digitale à, avec une composante de médias sociaux, il y a un décalage euh, très net euh, par rapport euh, à, euh, je dirais, ce qui, ce qui est nécessaire d'avant, et ce qu'on est capable de faire. Donc en fait, il y a une démarche qui n'est pas nouvelle en France et qu'on qu connaît bien. On est un grand pays de publicité, on ne va pas s'en plaindre, hein, c'est quelque chose de remarquable, on a parmi les plus belles sociétés de publicité dans le monde, donc euh, on ne va pas non plus euh, se plaindre. Mais on a une démarche très publicitaire, et donc si on n'a pas vraiment compris, il pas une nouveauté avec Eric Cablin, on embête tout le monde avec ça depuis au moins 5 ans, donc euh, vous n'êtes pas surpris, mais on a une démarche qui est trop dans les entreprises trop directives trop descendantes, trop euh, trop publicitaire et trop euh, promotionnel donc euh, deuxième enseignement euh, peut mieux faire troisième enseignement et eh ben ça va avec le premier et le deuxième c'est qu'il reste nécessaire de donner un sens justement à l'utilisation de ces médias sociaux en entreprise il faut revenir aux fondamentaux on l'a dit euh, euh, maintes fois euh, en début d'année euh, euh, oublier le message penser au partage ça n'a pas plu à tout le monde, d'ailleurs, quand on a dit ça, notamment les gens qui font de la publicité, ne comprennent pas trop ce qu'on veut dire, ils, euh, ils ont l'impression de prendre ça pour eux, bon, ils, ont peu, ils ont un peu raison, d'ailleurs. Euh, Il y, y a une vraie nécessité de comprendre la spécificité des médias sociaux, mais qui finalement, quand on y réfléchit bien, n'est pas une, une spécificité des médias sociaux, qui est une spécificité du marketing. Le marketing... J'en ai un peu marre. J'ai encore une présentation la semaine dernière. On me demande de faire une présentation pour mettre le, le marketing, au, le client au centre du marketing. Le marketing, c'est de mettre le, le client au centre de tout et on n'a même pas besoin de le dire. Si on ne le fait pas, ben, à ce moment-là, il faut changer de métier, faire de la finance, faire autre chose. Donc, le ROI, bien entendu, forcément, il est un peu difficile à mesurer quand on ne sait pas ce qu'on cherche, qu'on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on ne sait pas comment l'expliquer pour évaluer si euh, l'efficacité est bonne. Euh, ben forcément c'est difficile. En plus, et si on rajoute ce, cette notion, ça fait des années aussi qu'on insiste là-dessus, et malheureusement, ben, le, les outillages euh, nécessaires à la mesure du, du retour euh, des, de l'utilisation, de, de l'utilité des médias sociaux, ben, malheureusement ces outils restent, euh, même s'ils ont une certaine intérêt, un intérêt et une certaine qualité, Reste quand même dire, ouais, bon, on mesure tout, mais des fois, on ne sait pas trop bien quoi. Mais on mesure tout. Et ça, c'est très difficile quand on est dans une position de management et de top management, parce qu'il va falloir aller convaincre le top manager, qui lui, ne s'en laisse pas compter. Les calculs d'engagement euh, sur Facebook avec des, des méthodes de calcul de pinpin bon, c'est marrant, ça amuse les geeks. Franchement, j'ai encore jamais vu un patron qui arrivait à mordre dans, ce, dans cette pomme-là. Hein, ça ne marche pas. Donc là, il va falloir revoir un peu la copie, et, et revoir, euh, revoir notamment la façon dont vous montrez vos objectifs, parce que c'est la façon dont vous allez montrer vos objectifs qui va vous permettre de calculer ce retour sur investissement, ou retour sur engagement, si vous voulez, même si je n'aime pas trop ce terme, puisque de toute façon, l'engagement est inéant aux médias sociaux, et comme on vient de le voir, ben, en fait, peut mieux faire. Donc, perception du ROI, euh, bah, forcément on a du mal à mesurer, on a du mal à prouver, et on n'est pas très satisfait. Ça, ça paraît logique. Je dois avouer, pour ma part, j'ai à peu près, en 10 ans, tout essayé, euh, calculé à la main, calculé automatiquement, calculé à la main et automatiquement, à l'intérieur, à l'extérieur, euh, avec des gens en régie ou forfait. Euh, bon, ça revenait d'ailleurs toujours à peu près au même prix, ce qui était exorbitant, et à la fin, je me demandais toujours ce que j'avais. On a même fait des calculs de Net Promoter Score, sur Facebook, c'était très intéressant, j'ai eu l'impression de faire de la recherche fondamentale, mais à la fin, euh, ah oui, c'était très très délicat, on fait ça avec CRM Metrics à l'époque, c'était euh, un exercice très intéressant, mais malheureusement pas complètement satisfaisant. Alors, 74%, alors ce qui est très marrant, c'est que personne n'arrive à mesurer, personne n'arrive à mettre les objectifs, on a du mal à convaincre tout le monde, mais par contre on est sûr que ça sert à quelque chose, moi ça c'est déjà ça. Et dans un sens, c'est peut-être rassurant pour nous. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il y a un sens à donner, euh, comme disait euh, ce troisième enseignement, au milieu à cela avant et pour pouvoir, euh, comment dire, vraiment euh, marquer euh, le management de son empreinte. Alors, le déficit d'approche, euh, déficit d'approche stratégique, euh, bah, c'est un, un défi. Hein, c'est un défi très clair. Euh, augmenter l'engagement sur Facebook d'un point de vue mécanique et d'utilisateur, ah, je ne vais pas dire que c'est facile, parce que tout le monde sait que c'est pas facile. Et tout le monde sait qu'il y a euh, des, des techniques très complexes. Je pense qu'il y a Isabelle Mathieu qui doit nous écouter d'ailleurs, et que je salue au passage, Et si elle est si elle est bien là, et qui ah, édite un blog fort intéressant, avec plein d'exemples de, plein sur ces sujets-là, et plein d'astuces, et, et, et je vous invite à le lire si vous ne le lisez pas encore. Mais euh, ce n'est pas seulement là que se situent les enjeux. Les enjeux se situent d'un point de vue plus stratégique. Et si on veut encore euh, avoir quelque chose à faire euh, avec les médias sociaux, c'est en les plaçant à un niveau beaucoup plus stratégique. Et je vous rassure, c'est possible. C'est possible parce que les médias sociaux peuvent le faire. Ils peuvent le faire et ils peuvent apporter quelque chose en termes de euh, marketing et de réinvention du marketing. Alors le défi numéro 3... Ben, C'est ce que je disais tout à l'heure. On mesure tout, mais qu'est-ce qu'on mesure Et qu'est-ce que ça veut dire, le taux d'engagement Alors, la dernière fois, je me suis penché sur ce chiffre. Euh, C'est au travers du, du site que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Social Bakers, qui est au demeurant d'ailleurs un des meilleurs outils de mesure et de, de, de benchmarking, euh, principalement euh, sur, sur Facebook. Euh, cet outil, euh, notamment, a eu le mérite des taux d'engagement dans les entreprises. Le seul souci, euh, c'est que, euh, comment dire, euh, malheureusement, euh, ben, en fait, ce taux d'engagement, il est un peu, euh, un peu flottant, et d'ailleurs, ils en sont conscients, parce que dans un ré post récent, qui date bien à peu près un mois, où on préparait le, le, le rapport euh, sur le rapport euh, de la DTM, eh bien, on s'est aperçu qu'ils avaient changé le fusil d'épaule, et dans un, dans un article de blog euh, qui devrait euh, être célèbre, alors il s'appelle, euh, on me demande... Euh, euh, on Va nous mettre euh, sur le sur le sur la boîte où Frédéric qui est arrivé. Euh, donc en fait, social euh, SocialBakers, hein, SocialBakers avec un s.com uh, euh, c'est pas loin. Oui, c'est les, les, les cuiseurs de social, oui, si on veut. Euh, donc ces gens-là en fait ont un, en fait euh, changé carrément la métrique. Hein, ça c'est bien connu. Quand euh, le thermomètre indique une mauvaise température, on changeait le thermomètre. Et donc, en fait, ils ont dit ah, « finalement, non, on s'est trompé, ce n'est plus l'engagement, c'est l'interaction. » Alors là, les, les bras m'en sont encore tombés, parce que justement, je pensais que l'engagement, c'était l'interaction. Donc là, il euh, y, y a effectivement quelque chose qui ne va, qui va pas tout à fait bien dans la mesure, et les marketeurs, c'est rassurant, s'en sont aperçus. Et je pense qu'être conscient de ce mon avis, est intéressant, parce que permet de prendre la véritable mesure des médias sociaux, qui est peut-être moins une mesure quantitative qu'une mesure qualitative euh, je repense ces fameux insights clients euh, ça fait des années que je dis qu a, que les, les médias sociaux doivent jouer un rôle beaucoup plus important sur euh, le paysage des études de marché et, et malheureusement ça n'est pas encore vraiment le cas un peu vraiment le cas. alors le facteur humain c'est le quatrième défi et eh bien on le connaît c'est un challenge euh, important, c'est un challenge qui est important auquel on est confronté tous les jours, donc ils ont de la formation, on pense bien, c'est un des gros enjeux. Former le personnel et puis surtout non, du personnel, c'est qu'elle doit intervenir à différents niveaux. J'ai vu aussi sur le terrain beaucoup de, de, de tentatives intéressantes, euh, systématiques, euh, donc intéressantes, mais euh, en même temps. Euh, qui est, euh, je dirais, euh, différenciée, parce que tous les, toutes les populations à l'intérieur de l'entreprise, un, n'ont pas forcément envie de devenir des ambassadeurs de la marque. Et ça, il faut, tenir, il faut en tenir compte. On ne pouvez pas imposer des démarches d'ambassadeurs de la marque. C'est quelque chose qui doit être naturel et volontaire. Euh, ensuite, il y a différents niveaux de besoins, entre le euh, top du top du social media qui va avoir besoin. Euh, d'un outillage, outillage et d'un tirage méthodologique ultra sophistiqué et de rentrer dans un niveau de détail vraiment très précis. Et puis le top manager qui lui a besoin de comprendre les implications stratégiques et puis l'opérationnel et celui qui veut savoir ce qu'il y a dedans mais qui veut surtout pas en faire, eh bien il faut être capable de différencier ces niveaux de formation pour éviter de faire n'importe quoi. Et surtout de, de forcer, comme je l'ai dit, forcer la main aux employés. Le, le défi, bien entendu, le manque de temps, et c'est pour ça aussi que je pense, mais ce défi-là, il a été, comme je l'expliquais tout à l'heure, très bien identifié par Jeremiah Ouyang dans sa montée en charge. Ça fait déjà longtemps qu'on sait que ça va nous tomber sur le nez, mais c'est clair que tant qu'on aura des outils très centralisés qui veulent accaparer tout le travail social media à elle-même, eh bien, on va avoir des soucis. Alors, c'est pas qu'ils ne sont pas bons, ils sont super bons, ils ont une utilité qui sera de plus en plus grande, qui se rassure, qui se rassure. Ils vont avoir du travail pour épauler les autres, pour les encadrer, pour leur apprendre à faire. Et multiplier dans l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et cette histoire de manque de temps en fait, est simplement le reflet de la mauvaise organisation qu'on a vue tout à l'heure. Et puis un sixième, c'est bien entendu d'affecter des ressources dans les médias sociaux, pas seulement dans les équipes dédiées. Ça, c'est un défi, mais comme je le répète, c'est aussi décentralisé parce que c'est comme ça que vous allez réussir à véritablement vous, vous démultiplier, à être présent dans tous les canaux de votre entreprise. Si vous avez une entreprise qui a plusieurs départements, qui fait du B2B, du B2C, des choses techniques, des choses moins techniques, des choses plus cœur de métier, des choses moins cœur de métier, eh bien, plutôt que d'avoir une équipe fourre-tout qui fait tout pour tout le monde, il vaut beaucoup mieux avoir des équipes décentralisées, ce que rien appelle un multiple hub and spoke, le, le rayon et les lieux, en fait, d'avoir une organisation en étoile, si vous voulez, qui soit répliquée dans l'entreprise, beaucoup plus efficace, beaucoup, beaucoup moins épuisant, beaucoup, beaucoup mieux aussi pour les clients et la proximité aux clients. Alors la réputation, ben, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation de Yann, reste un défi, euh, reste un défi aussi parce que parce que euh, il faut le reconnaître, les médias sociaux. Euh, euh, sur les médias sociaux, ben, il y a beaucoup aussi d'agressivité. J'en reviens à mes petits camarades qui débattaient tout à l'heure de, euh, de la nécessité ou non de M. Hollande d'aller en ligne. Quand on n'a pas une bonne réputation, et je ne juge pas de cette réputation, je la je le constate, hein, c'est tout, euh, Et bien forcément, aller euh, prendre des coups sur les médias sociaux ouverts, c'est un challenge. Euh, c'est un challenge. Il faut accepter ce challenge ou, euh, ou battre retraite. regarder le patron de, de Système U, qui était euh, Serge Papin, qui était pourtant très euh, euh, très très ouvert et très expansif sur les médias sociaux, hein, et qui n'hésitait pas à, des fois à faire des commentaires politiques ou autres, euh, s'est pris un coup sur le nez. Et, euh, et Stéphane Richard, il y a très peu de temps, avec l'affaire Orange en Israël, s'est pris un coup sur le nez, alors que pourtant il était resté pendant des années à ne pas intervenir sur les médias sociaux. Là, c'était très courageux et très intéressant aussi, en même temps. Il avait une présence qui était euh, très consciente et très intéressante sur les médias sociaux, je pense que c'est bon pour l'entreprise Et c'est un défi, parce que euh, c'est un défi technique, mais c'est surtout un défi stratégique. Et là, en fait... On en revient euh, finalement à des choses qu'on a connues il y a des années euh, dans les RP euh, et dans les relations publiques. Mais ces relations publiques, elles se sont étendues à des nouveaux domaines euh, où les règles du jeu sont un peu différentes. Pour cela, je vous renvoie euh, à l'excellent blog de mon ami euh, Olivier Simonière de l'agence Welcome, qui s'appelle le blog du Communicant 2.0 et qui est un must sur le sujet si vous n'êtes pas déjà abonné. Alors, une petite conclusion, parce qu'on approche de notre temps euh, final et eh bien euh, c'est la conclusion en fait que j'ai donnée euh, dans, euh, dans, dans, mon, dans mon introduction dans mon éditorial au livre blanc que je vous ai livré sur l'article alors peut-être que Yann euh, peut nous mettre le lien de l'article euh, dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas lu comme ça euh, en attendant et ça vous aurez un peu la muse-bouche en attendant le le fameux livre blanc, eh bien, vous aurez déjà euh, l'introduction la, la, de ce livre blanc. Et moi, je, pour ça, je vais reprendre euh, le, le, comment dire, le, les verbatim de mon ami euh, Jean-Denis Alors, Jean-Denis Garot, c'est le directeur en marketing et communication de Mytel, qui est anciennement Astra, euh, anciennement euh, North Northel Networks. Le Matra Nortel, plutôt qu'ils ont. en fait, c'est les fabricants de, de téléphonie, hein, c'est les gens qui font de la téléphonie d'entreprise. Et euh, Mytel euh, a une, une très grosse présence médias sociaux grâce à Jean-Denis, qui, qui est un, un des, des pionniers dans ce domaine. Et euh, qui nous a dit, je euh, bouche aussi pour vous dire que dans le livre blanc, on va avoir des verbatimes, parce qu'on euh, a interviewé en profondeur. Une dizaine, hein, euh, il y a une fois une douzaine même de, de responsables médias sociaux et marketing qui sont venus nous voir. On a eu des gens de Cisco, on a eu des gens euh, euh, de Mondadori, on a eu des gens de, euh, de, de, du Louvre, euh, etc. J'en oublie plein, de Mytel, hein, j'en passe les meilleurs de, de l'APEC également. Très intéressant. Beaucoup d'insights de nos camarades de, de, des médias sociaux en entreprise. Et donc, euh, vous aurez tout ça livré dans le livre blanc avec euh, une jolie mise en page. Mais en fait, j'ai envie de reprendre le, la phrase de, de Jean-Denis, parce que en fait c'est vrai, il a bien raison. Et puis en même temps, il a un peu tort. Mais parce que finalement, il faut bien le reconnaître, les médias sociaux, c'est comme toujours en innovation, L'innovation, la rupture, elle vient toujours, qu'on le veuille ou non, que vous, quoi que vous disent les marketeurs, elle vient toujours de la technologie. Pourquoi Parce que la technologie arrive et nous apporte quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et nous, marketeurs, on est obligés de réagir par rapport à ça et de s'adapter. Force est de constater les premières méthodes pour euh, traiter les médias sociaux. Ben, vous, si vous avez lu notre livre avec Hervé Cabla qui s'appelle « Les médias sociaux expliqués à mon boss » et qui est paru déjà… Il, en 2010, mais pour la plupart de ces euh, des, des choses qui sont décrites et restent encore largement valables, les, les, la plupart des techniques et des astuces qui sont décrites dans ce bouquin, euh, à la lumière des cas concrets euh, qu'on y montrait, et bien, en fait, sont des choses qu'on a inventées sur le terrain on n'a pas été voir le Larousse pour euh, lire et puis deviner euh, et puis comment dire appliquer une méthodologie qui a été créée pour nous euh, par monsieur Costolo de Twitter non pas du tout hein, c'est euh, quelque chose qui est arrivé euh, au fur et à mesure de de l'usage et après la pratique euh, a créé euh, je dirais la règle mais la règle est arrivée après ceci étant la vraie difficulté elle est là parce qu'on rentre dans l'outil et puis euh, finalement, euh, on finit par euh, tellement se prendre au jeu qu'on en oublie. À quoi ça sert ah, C'est tellement important que l'équipe redoubla d'efforts hein, et qu'elle oublia pourquoi euh, elle ramait et elle attaquait la falaise. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a un community management qui, fort heureusement, s'est professionnalisé il s'est professionnalisé, et tant mieux, il faut qu'il continue de se professionnaliser, et il y a encore du boulot. Mais ceci étant, ça ne suffit pas. Et l'exercice le, de rétro que je vois malheureusement trop souvent sur les marques, qui finissent par faire de la course à l'engagement pour la course à l'engagement à l'intérieur de Facebook, mais qui ne savent plus pourquoi ils y sont, finalement, en fin de compte, quand ils voient des feedbacks et des insights clients préfère les supprimer, voire même pire, payer des gens pour les supprimer. Alors, là, clairement, ça oblige à se reposer la question. Pourquoi je suis là À quoi ça sert En quoi ça sert les gens qui sont assis à côté de moi et qui n'ont rien à faire avec cette chose-là En quoi je suis utile Qu'est-ce que j'apporte à mon entreprise Et moi, je repose cette question fondamentale, et encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait ça avec la DTM, ce, ce, ce questionnaire et ce baromètre, il est fondamental. On est passé à côté du chose qui était essentielle, ce qu'on voulait faire avec les médias sociaux, c'était pas améliorer l'engagement, c'était réinventer le marketing. Alors peut-être qu'on a dit, euh, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure ironiser l'organisation en réseau, vœu pieux, je sais pas, euh, d'abord pour moi c'est pas un vœu pieux, parce que je fais ça depuis 30 ans dans les entreprises et j'ai pas attendu Internet. Mais c'est fondamental l'entreprise en réseau, non pas en tuant les silos, comme je l'entends parfois dire, parce que ça, ça n'arrivera jamais. Les silos, ils seront là, ils seront toujours là, parce que c'est un mode d'organisation qui est pratique pour la, pour la gestion. Mais comment on va, au travers de ces silos qui existent et avec lesquels on est obligé de travailler, comment on va pouvoir justement améliorer nos parcours clients, améliorer nos expériences clients, et améliorer une bonne fois pour toutes le marketing, qui en a bien besoin en utilisant ces outils d'approche directe, parce que n'oubliez pas, ce sont des outils d'approche directe, pour aller chercher des insights clients. Alors peut-être dernier exemple qui m'a frappé, c'est cette banque, euh, en plus, dont j'aime bien, euh, euh, dont bien le, les, les, les contenus, des les petits dessins humoristiques. Hein, Pourquoi la nommer C'est le CIC. Allez, on, on en jandit du bien. Je les égratigne un peu, mais c'est parce que je les aime bien. Et ils ont ces, ces petits dessins qui postent sur LinkedIn. C'est bon, un format content marketing qui est très très bien fait, qui est à la fois divertissant, amusant et, et pertinent. Euh, ils payent quelqu'un pour faire ça, qui est un bon dessinateur, et ils ont certainement un community manager, pas bah, le même nom. Mais La démarche est super intéressante, ils arrivent à provoquer le, la discussion, donc chapeau, c'est génial. Ils arrivent à avoir, un, ils, ils postent un article sur, par exemple, la dématérialisation de la, la, de, du ticket restaurant, et paf, ils se retrouvent avec 50 commentaires, on est en B2B, 50 commentaires, 200 likes ou je sais pas quoi, donc les likes on s'en fout, ça veut rien dire, mais les commentaires, ah ça c'est super intéressant, j'aime pas, j'aime pas, vous vous foutez de moi, c'est pas intéressant, vous pensez qu'à vous. Là il y a une matière qui est évidemment intéressante pour le marketeur qui peut s'emparer de ça pour créer des, des focus group, répondre, interagir avec l'utilisateur, donc déjà interagir de façon visible pour dire « Je bloque le commentaire, bonjour, je, je vous entends, je vous écoute, je veux vous, je veux vous entendre », ce qui est déjà une, une manière de narc, au moins une partie de votre remarque dans ma réflexion, et puis surtout d'aller à l'étape suivante, puisqu'on est là, on engage et que ce sujet intéresse ma communauté, il intéresse, en plus là c'était intéressant, il intéresse le client de mon client, donc c'est véritablement du marketing à la Régis McKenna, on a un outil pour réinventer le marketing. Donc voilà, mon, mon mot de la fin, c'est ça. Réinventons le marketing. Il nous reste encore l'avenir pour faire ça. Et comptez sur le baromètre des médias sociaux qu'on va continuer avec tout de suite et avec ADTM pour vous aiguillonner régulièrement et vous rappeler ce cruel devoir mais important. Merci. Et réagir en interne aussi, bien sûr. Ça va de soi. Alors Yann, on a eu quelques questions, mais enfin je pense que tu y as répondu pour l'essentiel dans le, dans le cadre de, de ta présentation. Au début, on avait pas mal de questions qui tournaient autour de, tu le devineras sans que je le dise en fait, autour du ROI. <rire> comment mesurer le ROI, comment mesurer l'engagement, euh, etc. Oui. Donc ça a pas mal échangé sur ce sujet-là, mais c'était avant que tu abordes le sujet, euh, toi, dans le cadre de la présentation. Alors ça c'est un sujet, je ne vais pas faire de la publicité, euh, ça, ça est, enfin, je ne vous oblige pas à l'acheter, mais il y a un, beaucoup de. Plusieurs, plusieurs chapitres qui sont dédiés à ce sujet euh, sur un sujet plus large que simplement les médias sociaux, mais la communication digitale, dans notre dernier ouvrage, qui euh, est écrit avec mon ami euh, Hervé Cablin, à amonboss.com les médias sociaux, la, la, comment dire, la communication digitale expliquée à mon boss, où vous avez euh, justement des calculs de euh, ROI, et à la fois sur la, la façon de l'aborder d'un point de vue managérial, d'un point de vue reporting, comment aller convaincre son patron, comment aller le mesurer, pas se tirer dans le pied, parce que ça j'en ai vu, je vais montrer le ROI, je vais vous montrer combien j'ai vendu avec les médias sociaux. Alors paf Famous last words, là vous tirez dans le pied, vous allez devant le patron vous n'avez rien vendu et, et vous, êtes, vous êtes marron. Donc il y a des, y a des tas d'astuces qu'il faut, euh, euh, qu faut comment dire, euh, utiliser. Donc je vous invite à lire ce chapitre. Euh, bah, allez, si vous êtes gentil, je vous l'envoie euh, en loose-day euh, par Internet. Il suffit de me demander sur LinkedIn. Allez, on va être gentil. Et puis moi, je veux ma peluche aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai donné pour ce baromètre, pour ce je veux ma peluche. <rire> Avec, plaisir, bien, avec bien. plaisir. Merci à tous, en tout cas, merci pour, pour votre participation. Et, et je verrai ce que je peux faire au niveau des peluches. Euh, euh, Yann, est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais rajouter avant qu'on clôture ce webinar qui a duré quand même une petite heure J'espère que vous l'avez trouvé je intéressant. Je vois d'autres points des que, que tu veux rajouter Nicolas Stoup, que je salue. Bon, je ne sais pas. Écoutez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh... On est euh, on est à votre disposition c'est un plaisir et puis euh, vous avez les médias sociaux que diable interagissons c'est fait pour ça linkedin alors juste pour clôturer peut-être yann là sur, sur le slide sur lequel on est bon on en a parlé plusieurs fois mais voilà il y a le, le livre blanc va paraître dans les prochaines semaines là il reprendra euh, les analyses de yann et le détail des, des, des chiffres de, de l'étude avec notamment euh, plus d'infos sur la partie également euh, qu'on a récupéré euh, pour le, les, de nos amis. Euh,